Bienvenue sur notre tutoriel 100% volet roulant, nous allons voir comment changer une poignée de manivelle avec une goupille frappée, saisissez votre manivelle afin de retirer la poignée haute qui cache la goupille, en principe la poignée est juste clippée, retirez la poignée haute pour éviter qu'elle vous gêne, munissez-vous d'un marteau et d'un chasse-goupille adapté à son diamètre. Une fois le chasse-goupille en place, donnez vivement un ou plusieurs coups avec le marteau pour chasser la goupille. Une fois libéré, retirez le morceau restant de la poignée. Avant de commander une nouvelle poignée, vérifiez le diamètre intérieur et extérieur de la tringle. Celui-ci se vérifie au millimètre près avec un pied à coulisse ou un mètre dans le pire des cas. À réception de votre nouvelle poignée, engagez celle-ci dans la tringle. Les perçages doivent être correctement alignés. Engagez la goupille dans le perçage. Si le diamètre est trop grand, munissez-vous d'une pince plate pour l'aplatir un petit peu. Calez la tringle et frappez la goupille à l'aide du marteau. Ajustez la goupille si besoin. Enfin, clipper la nouvelle poignée haute pour venir coiffer la goupille. Votre nouvelle poignée est enfin prête à l'usage. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur 100%voletroulant.fr